Bonsoir, je suis Enemis de chez Enmis Productions Ça fait longtemps que vous y pensez mais vous savez pas comment vous lancer et vous voulez faire de la musique Que ce soit de la musique classique ou du rap y a pas de problème, c'est Enmis Productions qu'il vous faut Et oui, l'un des trois grands axes de production d'Enmis Productions, c'est la musique Et oui, et oui, c'est... Voyons cela plus en détail Pour faire une musique, il vous faut déjà votre propre Il vous faut déjà un... C'est quoi le truc Comment on appelle ça wesh Il vous faut déjà un air Et je parle pas de celui pour respirer Pour l'exemple, je vais utiliser le refrain d'une musique Kalinka Première étape, allumez votre synthétiseur Ouais c'est bon Étape 1... Euh... Étape 2... Étape 2 Jouez votre air et enregistrez-la dans, dans la piste principale Étape 2 et demi Écoutez le rendu Rassurez-vous, même si c'est nul, bah ça deviendra quand même quelque chose de bien, parce qu'on va rajouter la deuxième piste, qui est la basse. La basse va rajouter de l'ambiance à la musique. Sélectionnez pour ça, euh, une basse, et jouez-la dans la partie en dessous de la musique principale. En fait, à chaque enregistrement, vous allez réécouter votre musique pour voir ce que ça donne, voir si c'est de la merde bien ou de la merde pas bien. Ça passe Ça passe moyen Troisièmement, on va rajouter de la batterie S'il y en a Et quelle est l'étape suivante Écoutez, vous commencez à saisir Ensuite, il me reste encore deux, trois pistes sur lesquelles je peux enregistrer les donc trois effets spéciaux euh, généraux. Et bien maintenant, écoutons ce même morceau, mais avec des effets spéciaux. Pas dégueu. Pour bon, de la merde, c'est de la merde de qualité. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez ajouter des paroles. Heureusement la parole n'est pas un élément essentiel dans une musique. Donc si vous voulez pas en ajouter, et eh ben n'en ajoutez pas. Ah voilà, en 10 minutes, nous avons réussi à improviser ce petit remix, ce petit remake de Kalinka. Si cela vous a convaincu, vous pouvez commencer à rejoindre Enmis Production afin de pouvoir commencer à créer vos propres musiques à vous évidemment même si vous êtes une merde, de toute façon on est tous des merdes dans une production, et eh bien on s'entraidera et on grandira ensemble, en force main dans la main, mais pas trop parce que ah, mais vous n'avez pas de synthétiseur, vous n'avez aucun instrument chez vous, bah, c'est pas grave il y a plein de sites qui permettent de jouer de l'instrument à partir du clavier et de la souris voilà c'était Enmis de Ennemis Production et à bientôt dans la Enmis Production Bon, après, il y aura peut-être une vidéo de comment créer une musique euh, version euh, détaillée, tu vois. Que, bah, écoutez, si vous avez kiffé, bah, bah abonnez-vous pour ne pas manquer éventuellement cette, euh, cette éventuelle vidéo, voilà. Le lien de rejoindre euh, une introduction est d'ailleurs dans la description, voilà. Euh, allez, à plus